Bonjour, aujourd'hui je vous présente euh, le prototype euh, Limousique Acoustique Guitare. En fait c'est un petit mécanisme, un petit étrier qu'on met au bout du manche et qui va nous permettre de faire nos accords eh bien, sans les connaître en fait. Il suffit d'appuyer et avec un seul doigt, comme le principe de Limousique, on va faire un accord. Donc la guitare est accordée classiquement. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Voilà, il suffit que j'appuie... Euh, sur le premier, et j'ai La mineur, Mi mineur, Ré mineur, Do, Mi majeur, Fa et Sol. Donne du rhum à ton nom, du miel et du tabac, donne du rhum à ton nom et tu verras comme il t'aimera. Bon, ça vibre un petit peu, mais vous voyez avec un seul doigt, puisque l'on regarde. La vents Fa, plus haute que les marches de l'oublier et mineur, Sol, puisque c'est ailleurs qui donc de l'autre de ton cœur, Fa, et puisque nous t'aimons pour, pour te retenir le Sol, et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout doit pas forcément souffrir, puisque c'est ailleurs qui va mieux battre ton cœur, et puisque nous démontrons pour te retenir, puisque l'histoire. Voilà, on peut faire du cabrel aussi. le temps que je patiente dans cette chambre loin j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au fond du couloir. J'ai le verrou j'ai plongé vers le grand jour J'ai les barrières, les fanfares et les grands autour. Bon, ça c'est pas dans la chanson, c'est pour s'amuser un peu voilà, Il suffira de mettre des petites couleurs ici pour se repérer plus facilement euh, Bon, Dans les premières choses à faire, ça va être un peu de la maigrir Parce que là, c'est fait avec une imprimante 3D, il a quand même bah, fallu euh, 27 heures d'impression euh, pour arriver au bout de la bête, et puis il a fallu un peu rebricoler pas mal de choses parce que les côtes n'étaient pas exactes entre les épaisseurs de cordes en haut et en bas, euh, la largeur des frettes, bon et l'épaisseur des plastiques. On a modifié quelques, quelques bricoles qui seront euh, modifiées de série ensuite sur l'appareil le, sur le, final. Du on plus que ça. On le qui on vient de là-bas. du dégât. Comme moi, il vous prendra. C'est une danseuse merveilleuse. À chanter ça à la bien à deux. Pas besoin de vous regarder dans les yeux. C'est simplement qu'à être heureux. Twist and twist. Vous y verrez tous twist and twist. Et vous verrez tous twist and twist. Le monde entier twisté. Voilà, c'est ça. Fa, fa, Sol, Fa, Do, do La mineur, Fa, Sol, Sol, Sol, Do. Ouais, je vais vous faire voir vite fait comment ça fonctionne. En fait, on a tout simplement un petit étrier là, qui, vient se, qui vient se fixer sur le manche. Là, pour l'instant, il tient avec des élastiques, mais à ma foi, c'est bien pratique. Et en fait, ça a été fabriqué avec une imprimante 3D. Voilà, il a fallu 27 heures d'impression. Et c'est tout, tout bêtement un système de clavettes qui vient... Voilà, je vais vous faire voir, ça y est, je le détache. Voilà, c'est un petit système de clavettes, là. Voilà. Donc, quand on appuie sur un bouton, ici, ça sélectionne certaines, euh, certaines lamelles qui, avec des petits patins, ici, viennent appuyer, viennent appuyer ou pas sur les cordes, tout simplement. Voilà, donc ça demande, ça demande une petite révision euh, d'un peu de finesse. On a rajouté des petites cales parce qu'il manquait un millimètre et demi. Euh, là, on a rajouté un petit peu de colle et puis quelques petits morceaux parce que les cordes sont frisées. Alors, c'est pas parfait. Là, il y a un petit peu de mousse parce qu'en fait, le plastique est beaucoup trop élastique à cet endroit-là. On a mis des sections qui sont beaucoup trop faibles. Mais on va améliorer ça. Et puis, euh, on va peut-être même rajouter ici deux trois accords de plus pour pouvoir faire euh, un petit peu plus de musique. Donc voilà, ben, le, le POF... Le proof of concept fonctionne, il vibre un petit peu, il y a beaucoup de choses, vous voyez, il a été bricolé, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais enfin bon, on peut, on peut dire que ça marche. Affaire à suivre, à bientôt.